Verseau yes ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de septembre, il y a une espèce de fixation, hein? euh, bon c'est fixé sur les planètes en vierge, elles sont toutes tout en vierge, hein? toutes les planètes rapides sont en vierge, en tout cas jusqu'au 23 pour le soleil, et euh, c'est quand même le soleil qui donne l'ambiance du mois. Hein? Donc l'ambiance de ce mois sera euh, euh, un signe double, la Vierge. Donc, il euh, y a plusieurs interprétations à, à la configuration. Hein. Euh, D'abord, vous pouvez avoir à analyser dans le détail euh, la façon dont vous dépensez votre argent, euh, votre budget, vos ressources, euh, le, tout, toute votre productivité peut être analysée, remise en question. Euh, vous pourriez mettre les choses à plat pour voir comment vous pouvez euh, repartir euh, de bonne manière, surtout euh, natif de janvier, et, euh, regagner, et, et vous mettre à, à gagner plus d'argent, ça va être important pour vous, hein, euh, surtout que euh, bon euh, Jupiter va se trouver d'ici peu en, en Capricorne, ce sera votre secteur euh, 12, et vous avez peut-être des ressources cachées qui vont, qui vont ressortir, hein? ça n'est pas exclu. Bref, il euh, y aura quand même malgré tout, il hein, y a une conjonction soleil-mars, hein? euh, euh, donc bon, vous serez obligé peut-être de réclamer une somme qu'on vous doit, quelque chose qu'on ne vous a pas payé euh, pour x raison et il faudra le faire de manière un petit peu virulente avec Mars pour vous stimuler hein, et, et ne pas subir d'injustice, hein, parce qu'il y aura aussi une dissonance avec avec Jupiter. Bon après le 23, tout ira bien, beaucoup mieux, les choses se régleront parce que le soleil rentrera en balance et que tout d'un coup, ce sera plus léger, ce sera plus juste, ce sera plus équilibré, et vous vous sentirez pousser des ailes. Vous verrez, hein? ça va être une très bonne période pour vous euh, dès que la balance sera en marche. Côté travail, on retrouve mercure hein, qui va gérer euh, ce domaine de votre vie, et je parle du travail quotidien, hein? je ne parle pas euh, de la carrière. Hein? Là, on parle du travail au quotidien. Donc, côté travail, eh bien, on a un Mercure en Vierge jusqu'au 14 et Mercure en Balance après le 14. Mercure en Vierge, elle est très travailleuse. Elle est très, c'est une grosse bosseuse. Donc, vous allez très certainement bosser beaucoup sur vos productions, sur ce que vous voulez faire pour gagner mieux votre vie ou pour Optimiser hein, euh, ce que vous avez déjà. Je pense que ce sera une bonne période parce que vous allez vous concentrer vraiment euh, euh, sur, ces, sur ce problème-là, et il en émergera forcément quelque chose. Hein. Euh, euh, disons que vous allez peut-être lâcher un truc pour en privilégier un autre, parce que vous pensez que cet autre euh, vous rapportera plus, par exemple. Mais on est aussi dans un, dans un secteur du ciel qui parle d'héritage, hein, d'argent, l'argent qu'on vous doit, hein, je vous l'ai déjà dit avec le soleil. Si vous avez des questions d'héritage à régler, c'est ce mois-ci, hein, ce n'est pas les autres mois. Après le 14, donc mercure sera en balance, hein, donc et c'est pareil qu'avec le soleil, ce sera excellent, c'est-à-dire que votre machine à, à penser, elle va un petit peu lâcher prise, vous allez être un peu plus dans la détente, parce que période vierge, le Verseau est très nerveux, hein. vous allez être plus dans la détente et donc les affaires marcheront bien, marcheront mieux, et vous vous sentirez, euh, bon tout à l'heure je vous le disais, vous vous sentirez pousser des ailes, mais là, là aussi, d'une certaine manière, hein, euh, euh, parce que vous travaillez beaucoup hein, pendant la période vierge euh, avec vos petites cellules grises et elles étaient euh, un petit peu déstabilisées, hein, euh, fonctionnaient de trop euh, avec mercure en vierge, mais là avec mercure en balance, elles vont euh, laisser euh, de l'espace, elles vont vous laisser de l'espace et de l'espace à votre euh, imagination. Côté cœur, alors Vénus va faire à peu près la même chose hein, que Mercure, c'est-à-dire bon, même pas à peu près, c'est-à-dire qu'elle va être en, en vierge jusqu'au 14, même date, et ensuite en balance. Euh, donc vous voyez, vous avez vraiment une première partie de moi qui est un petit peu pff, hein, pas terrible, euh, et puis une deuxième partie de moi où tout d'un coup tout se met à mieux fonctionner, voire à, à s'emballer. Hein. Donc cette Vénus de la Vierge, euh, vous le savez, Vénus en Vierge n'est pas très généreuse. Elle est plus dans le cérébral. Elle est trop dans le cérébral, dans l'analyse, dans euh, dans le, le comment dire, la critique même hein, de de l'autre. Vous, si vous êtes à deux, vous allez lui trouver vraiment tous les défauts et vous allez avoir envie de l'envoyer promener. Mais je vous Conseil, la plus extrême sagesse, euh, parce que tout ça, ça sera peut-être que dans votre esprit. N'oubliez hein. euh, pas que la Vierge est le signe du mental. Hein. Alors, certes, vous êtes créatif pendant la période Vierge, mais bon, tout ça, c'est du mental, et vous. Donc, vous devez faire attention à ne pas croire finalement à à tout ce que vous dit cette Vénus en Vierge qui est jalouse et, et un petit peu trop possessive. Après le 14, donc, comme Mercure, elle sera en Balance, et là aussi, tout d'un coup, ouf! C'est la liberté! On n'a plus du tout de problèmes de jalousie, des problèmes qui ne venaient peut-être pas de vous d'ailleurs, qui pouvaient venir de votre, de votre chéri. Euh, mais là, les choses s'apaisent, se calment, euh, vous, vous retrouvez là aussi de la détente, du bien-être, c'est le moment de vous préparer des petits week-ends à deux, sympathiques, ou d'aller, euh, voyez, euh, voir des expos, faire des faites des choses à deux et des choses liées Peut-être à l'artistique, peut-être... Euh, parce que euh, tout ce qui est en balance a une, un côté euh, artistique. Donc euh, je sais pas, les expos, le ballet, le théâtre, euh, ou alors tout simplement si vous n'avez pas les moyens, euh, bon, tout le monde n'a pas les moyens d'aller euh, euh, ou à l'opéra, ou. Hein, bon, bah vous allez euh, vous balader dans des jolis coins, dans des endroits où euh, vous verrez des belles choses, ce qui sera important euh, c'est que vous voyez des belles choses même si ça n'est que des belles choses de la nature, vous serez bien, ça vous rapprochera de l'autre et, et, et vous aurez le cœur qui bat à l'unisson de votre chéri. <musique> On va terminer avec votre forme, votre vitalité, et c'est lié à Mars. Alors Mars va se trouver en vierge, hein? donc... Et elle est plus lente, plus lente hein, que les autres planètes, donc les, les problèmes qu'elle peut susciter vont peut-être durer une semaine au lieu de durer un jour ou deux. Hein? Donc il n'y a pas de quoi désespérer sur rien. Hein? Simplement, il y aura très certainement une contrariété liée à l'argent, euh, parce que Mars va s'opposer à Neptune. Alors que peut-il se passer? Soit vous avez mal placé votre argent et vous en avez perdu, soit on peut euh, vous avoir euh, escroqué sur quelque chose, ça n'est pas exclu, euh, soit euh, vous-même vous avez égaré euh, votre portefeuille ou quelque chose comme ça, bon euh, ça va vous tracasser pendant quelques jours et puis finalement vous retrouverez hein, euh, ce que vous avez perdu, sauf si vous avez mal placé votre argent, ça euh, vous le retrouverez pas, euh, simplement il faudra vous refaire. Donc déjà euh, euh, au niveau des placements, hein, essayez de ne rien toucher euh, pendant euh, pendant ce mois de septembre, hein. après vous pourrez faire ce que vous voulez, euh, Mars arrivera en, en balance et là aussi hein, vous serez libéré. Donc euh, bon, euh, si vous en avez la possibilité, hein, ne faites rien. Par ailleurs, euh, avec Mars en vierge, il y a la possibilité, alors sur le domaine de la santé, puisque on est dans, avec Mars on est aussi dans la forme, il est possible que vous ayez une opération, euh, petite opération chirurgicale. Peut-être même un truc, euh, comment dire, euh, esthétique, hein, c'est pas exclu. Euh, toujours est-il que, pareil, ne vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Quand on fait les choses au moment où il faut les faire, eh ben, elles se passent bien. C'est quand on est à contre-courant que ça se passe pas bien. Là, vous serez dans le mouvement, hein, puisque euh, toutes les planètes de la Vierge vont dans le sens d'opérations financières, d'opérations de toute nature, hein, mais donc il peut, avec mars, ça peut être chirurgical, ça n'est pas exclu du tout. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez euh, encore plus de détails, vous allez euh, sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210 et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! <musique>